очку <coughs> Salut à tous, c'est Australiens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture de cartes que j'ai reçues de mon ami Stardust 81 pour compléter mon petit deck Burn. Alors bien sûr, il y a des cartes que... Pour le compléter vraiment, il y a des cartes que... Que je recherche, donc, dont un magicien Gagaga et un enfant Gagaga. Voilà. Pour compléter ma stratégie. Alors, Aigle des Terres Brûlantes... Donc, il me faudra en une deuxième fois aussi, mais je crois que je l'ai, mais c'est, pour une petite stratégie bien posée. Valfort Koyakimiru. Donc, celui-là, merci, mais je vais pas l'utiliser. Après, pour mon deck Roi Ancien, Soldat Roi Ancien. Ingénieur Roi Ancien. Roi Ancien. Après, pour mon petit deck Burn, Okazi. Cheval de 3 pour euh, mon deck rouage ancien. Ocasie encore pour le deck burn. Oukasi, voilà. Feu foudroyant, terre embrasée. Oukasi, oukasi, feu foudroyant. J'en ai des oukasi finalement. Oukasi. En deux fois, Inotama, voilà. Cartouche de chasse volcanique, il me la faut encore en deux fois pour mon nouveau deck, euh, mon deck euh, Salamand. Et bon, voilà. Jigen Bakudan, Dragon Éclat Solaire. J'ai toujours été masqué, d'accord ok Après j'ai, alors ça C'est fort C'est euh... Alors Shuga, entité, vieille entité Donc ça je vais le mettre dans mon petit deck euh, Volcanique Et oui, vous allez me dire mais pourquoi tu vas mettre ça parce que... <rire> parce qu'il est pas mal il est pas mal Après Éruption solaire x3 Donc ça peut être Aussi dans le deck volcanique Vidage des engrenages x2 Pour le deck Roige euh, ancien Marteau volcanique Dragon éclat solaire Mes amis J'ai un dragon éclat solaire Il inflige 500 points de vie partout Mais Aucun monstre au feu Ne peut être ciblé Et ensuite Empereur de la flamme infernale voilà, donc euh, voilà donc après, qu'est-ce que j'ai à vous dire alors je m'excuse déjà pour la luminosité hein, mais il fait pas beau, voilà alors mes prochaines vacances seront pour le mois de juillet début juillet donc je vais vous annoncer direct direct la chose la plus, gros, enfin, la plus grosse qu'il y a c'est que je vais faire l'une des plus grosses ouvertures je vais faire l'une des plus grosses ouvertures euh, sur ma chaîne, donc j'espère que vous êtes là. Vous avez. alors, je donnerai, je ferai une petite vidéo en avance quand je... dès que je le saurai, pour vous annoncer quand c'est que je vais faire cette grosse vidéo. Voilà, donc ça, ça va être un gros live. Je pense euh, il va durer 3 heures, voilà. Donc euh, on, on est servi, quoi. Voilà. Donc euh, j'espère que vous serez nombreux pour cette vidéo parce que euh, J'ai 144 abonnés Il me semble de mémoire Et sur les 144 Et eh ben il y a que 10 personnes Qui se pointent Alors j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de monde qui viennent Parce que voilà Je voudrais pouvoir Faire des échanges avec vous Je voudrais peut-être même si vous, si vous y a rien Enfin si il a rien qui m'intéresse Je peux même peut-être Vendre aussi des cartes Je code sur TCG Market. Hein? Je, je précise bien sur card market exactement et pas ni sur eBay ni sur euh, ni sur euh, ni sur Ultra hein? Je je précise après euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus voilà je compte euh, me faire un petit deck euh, sous le burner donc le deck Salamandre aussi voilà, qui, qui peut être pas mal. Hein, voilà. J'ai un petit deck zombie sur lequel j'ai travaillé, mais j'ai pas eu le temps de vous faire de vidéo avec dessus. J'ai mon deck euh, volcanique à, à retravailler. Voilà. J'ai... Euh, voilà. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'oubliez pas de la partager et n'oubliez pas de suivre les actus. Alors, ah oui aussi, autre chose. J'ai récupéré mon Facebook Enfin, j'ai récupéré, j'ai refait un autre Facebook. Donc voilà. Donc c'est Rémi Roman. Donc pour le moment, je pourrais pas vous le présenter parce que OBS bug. et J'ai beau chercher comment faire, je n'arrive pas à le faire pour le moment. Donc voilà. Donc euh, c'est Rémi Roman. Si vous voulez m'ajouter, hein, de toute façon vous verrez, il y a ma tête. Voilà, il y a ma tête et. Attendez, je, je vais vous le montrer. Comme ça, c'est fait. Je vais vous le montrer un euh... voilà il y a cette tête là voilà je vous la montre là. Voilà. j'accepte les amis que avec des images de Yu-Gi-Oh tout simplement après vous pouvez remettre des photos mais voilà Donc bien sûr, vous pouvez aussi faire des demandes à la Duel, Ac Duel Academy française et à la Team Astral Yu-Gi-Oh! là, le groupe. Voilà. Tout simplement, c'est deux groupes où je suis euh, là et vous pouvez venir me parler en, en privé, vous pouvez faire plein de choses. Voilà. Donc, sur ce, les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager et surtout ne loupez pas le grand rendez-vous parce que je vous donne un petit indice. Il y aura 24 boosters de dupôle d'ouverture. Du pouvoir du duel si vous préférez. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus et je vous souhaite une très bonne journée. Allez ciao tout le monde. On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normal on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. Qui on est ensemble, on est du village.